Je démarre cette nouvelle vidéo avec une citation de Werner Heisenberg, un physicien allemand. « La première gorgée du verre des sciences naturelles va faire de vous un athée. Mais au fond du verre, Dieu vous attend. » Alors aujourd'hui, euh, je suis très content de te retrouver pour parler de l'athéisme. L'athéisme, est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'il y a des failles Y a-t-il ce qu'on pourrait appeler des tâches aveugles à cette manière, à cette perspective qu'est l'athéisme J'ai envie de parler de paradigme très vite parce que c'est ce dont il s'agit. L'athéisme est un paradigme, c'est-à-dire un système de croyance. Et je sais que forcément, euh, ça ne va pas faire plaisir aux personnes qui se revendiquent athées, qui militent en faveur de l'athéisme, parce que ce n'est pas comme ça qu'elles perçoivent leur propre positionnement. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Si tu es athée aujourd'hui, euh, j'aimerais que tu me donnes une chance de t'expliquer de manière non religieuse, euh, non connotée, pourquoi l'athéisme est une croyance. Et euh, la première euh, raison à cela, c'est parce que j'ai été athée pendant très longtemps, et je me suis rendu compte en fait qu'il bah, y avait des, des limites, mais que lorsqu'on est athée, qu'on adhère à cette idéologie, à ce système de croyance, à ce paradigme, on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme si, alors l'exemple va forcément <rire> faire hurler, mais imaginez une personne qui est dans une secte depuis tout petit, euh, qui a toujours été élevée avec... Euh, euh, des enseignements, euh, euh, il a lu des livres qui ont été publiés par des auteurs qui appartiennent eux-mêmes à la secte, et il n'a fait que rencontrer des gens d'une communauté qui était celle de la secte. Bon, on peut imaginer qu'à 20 ans, ce jeune homme, on va prendre l'exemple d'un jeune homme, euh, ait une vision particulière du monde, une vision euh, connotée, avec euh, tout un tas de croyances, tout un tas de biais, euh, certaines vérités probablement, parce qu'il aura expérimenté par lui-même, voilà, ce n'est pas parce qu'on est dans une secte qu'on ne sait pas que lorsqu'un objet est lâché, il tombe, cette réalité est la même pour tout le monde, mais du fait de la subjectivité de l'expérience humaine, la gravité est vécue par tout le monde, mais au sein d'une expérience subjective, ce qui fait qu'on voit, on voit bien que celui qui a grandi dans un environnement sectaire par exemple, va développer euh, un certain nombre de croyances et de, de biais sur la réalité, en raison des enseignements qu'il aura reçus par la secte, par tous les échanges qu'il a pu avoir et, et tout ça. Alors, s'il ne questionne jamais ses croyances, euh, ben il restera dans, dans la secte et il aura l'impression euh, d'embrasser la vérité. Mais parce qu'on lui aura dit, <rire> parce qu'il aura décidé d'y croire. Si tu suis ma chaîne, euh, on fait de l'épistémologie, on parle de non-dualité, donc d'éveil spirituel. On parle d'éveil, on parle de spiritualité, mais pas de religion. Euh, je ne suis pas en train de professer la foi de la paroisse du coin, je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une religion en particulier. Si d'ailleurs tu connais un peu mon travail, tu sais que je suis anti-religieux, parce qu'à la base je suis athée. Ce qui m'intéresse c'est la vérité, avec un V majuscule. Ça c'est ce qui m'anime euh, depuis quelques années maintenant, c'est vraiment de comprendre comment cette réalité fonctionne. Quelle est sa véritable nature Et par des expériences directes, je me suis rendu compte que mon paradigme athée était problématique. En réalité, celui qui se revendique athée est croyant. Et ça, ça souvent, ça pose problème. La personne s'insurge, elle ne veut pas entendre cela. Mais c'est comme si je disais à quelqu'un qui est dans une secte ou dans une religion, « Tu appartiens à un paradigme, tu appartiens à un système de croyance. » l'athée a l'impression de ne pas être dans ce système. Parce que souvent, en plus, il, est, il les critique. Il est souvent athée en réaction aux religions. Il est souvent athée en réaction à, à, à des visions du monde qui ne lui conviennent pas. Euh, et, et, si on n'a pas développé ses connaissances, on pourra avoir l'impression très facilement qu'il existe deux modèles prégnants euh, dans, cette, euh, dans cet univers, dans ce monde dans cette société contemporaine, euh, c'est la religion d'un côté, donc la spiritualité, les religions, et la science. Bon, bah celui qui étudie un peu la religion et puis tout ce que ça raconte, et ça raconte beaucoup de conneries, eh ben il se dit eh « ben moi je ne vais pas croire à des conneries, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est les faits, ce sont les preuves, la méthode scientifique, la revue par les pairs, les doubles aveugles, les triples aveugles, le scepticisme scientifique, la zététique, euh, le doute. Incroyable J'ai trouvé ma famille. <rire> J'ai trouvé des gens qui comprennent que moi, les croyances, les superstitions ne m'intéressent pas. Eh bien, nous avons ça en commun. Ça ne m'intéresse toujours pas. <rire> Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience directe, les faits. Alors, le problème de l'athée, c'est que les faits, c'est qu'il est croyant. Quand vous croyez en l'existence de Dieu ou quand vous croyez en l'inexistence de Dieu, vous êtes croyant. Vous êtes croyant. C'est-à-dire que, comme votre réalité est subjective, vous n'en êtes jamais sorti. Votre réalité a toujours été profondément subjective. C'est votre réalité, vos expériences personnelles, votre histoire personnelle, et donc des croyances au sein de cette, ce vécu subjectif, cette réalité que vous percevez, c'est la vôtre. <rire> c'est pas la même que la mienne. C'est la vôtre. Et donc, l'athéisme, au sein de ce vécu subjectif, est un paradigme agissant. Ça n'est pas anodin. Et, euh, et donc, c'est là où il y a le plus de résistance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes athées qui ont déjà quitté la vidéo, parce que ce que j'ai dit, euh, ça, ça les saoule. Ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas admettre ce truc. C'est un, euh, un vrai problème. Euh, C'est un vrai problème, pas pour moi. Je m'en fous, quelque part. Enfin, ça ne me change rien. Ça ne change rien à mon vécu. Euh, ça m'embête, parce que j'ai été athée pendant très longtemps. Et euh, je n'avais pas euh, la bonne manière d'appréhender cette réalité. Comment ça, d'une bonne manière Alors, tu vois, tu vas refourguer tes croyances. <rire> tu vas refourguer ton, ton truc euh, ésotérique, on ne sait pas trop quoi. Ton truc « New Age ». Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, il est question d'une réalisation. Donc, s'il y a quelque chose à réaliser, ça doit se faire de manière empirique. La preuve doit se faire par l'expérience elle-même. Et ça tombe bien, puisque la notion même d'éveil spirituel, c'est ce dont il est question. Un vécu par soi-même. C'est nous-mêmes, en tant qu'individus, qui réalisons qu'il n'y a pas d'individu. <rire> ça, c'est l'éveil. C'est l'illumination, la libération, la réalisation du soi, la non-dualité. C'est réaliser qu'au sein même de son expérience subjective, il n'y a personne pour croire ou ne pas croire. Croire est un obstacle. Donc on voit bien, moi je fais une critique des croyances de manière générale. Et l'athéisme en est une. C'est un paradigme agissant. D'où ça vient l'athéisme euh, Ça vient du grec antique. « A » c'est le privatif, donc négatif. « Théos » ça veut dire « Dieu » athéos, qui nie l'existence de Dieu, qui nie Dieu. Bon, la personne, elle a le droit. Euh, il y a 13 pays dans le monde actuellement où l'athéisme est passible de peine de mort. Les Maldives, le Yémen, la Malaisie et tout un tas d'autres pays, on n'a pas le droit de se revendiquer athée. C'est un scandale <rire> En tant qu'individu, ça me, ça me pose un problème. D'un point de vue de l'intégrité, de l'éthique personnelle, j'ai envie que les gens aient le droit de croire en ce qu'ils veulent. <rire> s'ils veulent croire en l'athéisme, s'ils veulent croire en la, la, la, la version euh, catholique, enfin la, la version proposée par euh, l'Église catholique, etc., euh, ou par l'islam, ou le bouddhisme, ça, ça ne me pose aucun problème. Je, qui suis-je pour aller emmerder les gens dans leur croyances et leur certitude Et dans leur foi Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, si l'individu recherche vraiment certaines formes d'absolu, certaines vérités, bon, à un moment, il devra sortir du paradigme religieux et prendre un petit peu de recul, même si euh, suivre une tradition en particulier euh, peut fournir des résultats, parce que l'éveil est possible en suivant euh, ces traditions. L'Advaita Vedanta propose tout un tas d'enseignements, de, de pratiques, il euh, y a des méditations dans le bouddhisme qui peuvent mener à certains vécus, donc le, le but est là aussi de... un vécu, ça reste des traditions, des religions, des codes, ça reste des institutions. Euh, et personnellement, j'ai un problème avec ça. <rire> j'ai un vrai problème avec les institutions, moi. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais attiré. Euh, j'ai déjà fait une retraite, en euh, retraite spirituelle, le, le mot, c'est un, un grand mot, c'était une retraite de méditation euh, dans un monastère, dans un, un monastère en... En Thaïlande, je, je cherche mes mots, mais parce que ça s'appelait euh, tap, Tapae. Euh, non, pas, euh, bref, le nom n'est pas important. J'ai une autre vidéo sur la chaîne euh, où je retrace un petit peu ces 4 jours de méditation. Donc j'ai reçu des enseignements bouddhistes. Euh, oui, il n'y a aucun souci à ça, mais je ne suis pas bouddhiste. Pourquoi s'ajouter une étiquette Eh bien, l'athée, c'est ce qu'il fait. Et il ne se rend pas compte que c'est une étiquette. Il ne voit pas, il ne se rend pas compte que ce sont des lunettes, des verres, polarisé, avec lesquels il perçoit sa réalité. Et donc, euh, bah, si j'ai des vers, euh, bah, je, forcément, le regard sur la réalité est affecté. Donc, euh, il convient de réaliser que l'athéisme est un paradigme agissant. De par la subjectivité de l'expérience humaine, vu qu'elle a toujours été subjective, ça, ça peut mettre un moment à être réalisé aussi, hein, parce que je le balance comme ça, parce que pour moi, c'est « alors là, maintenant, <rire> ça, c'est vraiment intégré ». Mais il a fallu des... l'entendre, et puis que ça percute. Et je ne sais pas combien de temps ça mettra avant que tu percutes, mais euh, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ce que tu connais de la science actuellement, de nos jours, enfin là, en ce moment, en cet instant, c'est le bagage de connaissances que tu connais de la science. Tu n'as pas la connaissance totale et absolue de la science, tu n'es pas omniscient. Donc la base de ce qu'est la science pour toi, c'est juste, c'est limité par ton bagage intellectuel et tes connaissances, ta mémoire éventuellement. Tout ça est relatif. Euh, donc, euh, ouais, on pourrait dire euh, « Quoi ?»« <rire> Mais non, la réalité elle est objective, je fais tomber un objet, il y a la gravité, toi aussi, ça montre bien qu'il y a une réalité objective, une vérité... » Non, c'est pas ce que ça veut dire. Si je fais tomber un objet chez moi, ça veut dire que ma réalité subjective est soumise aux mêmes règles que les tiennes. Mais il y a dans mon vécu depuis quelques années des expériences euh, irrationnel euh, que tu ne vivras pas dans, ton, dans ta réalité subjective mais pas parce qu'elles ne sont pas possibles elles ne sont pas possibles pour toi en raison du paradigme auquel tu adhères par exemple j'ai parlé de sortie de corps je peux parler de sortie de corps euh, à partir du moment où j'ai réalisé que je n'étais pas mon corps euh, une prise de conscience très forte je lisais le pouvoir du moment présent hein, des cartes tollées euh, je ne savais même pas, je n'avais pas encore percuté qui avait marqué guide d'éveil spirituel dans le sous-titre du livre, parce que le vrai titre du livre, c'est « Le pouvoir du moment présent, guide d'éveil spirituel ben ». Moi, la spiritualité, c'était pas mon truc. L'éveil spirituel, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais une vague idée de « ouais, Bouddha, il et, et y a l'éveil du Bouddha », mais je ne savais même pas ce que c'était. J'imaginais juste que Bouddha, il, je ne sais pas, c'est une, une, une compréhension immature. Je pensais que Bouddha, de, par le fait de méditer, parce que je ne méditais pas, Peut-être qu'il avait eu un vécu particulier, hein, une expérience cool, <rire> et j'appelais ça l'éveil du Bouddha. Mais en fait, c'est pas ça. Non, l'éveil, c'est la réalisation du soi, de l'absolu en soi. Il n'y a qu'un seul être, et c'est soi. Il n'y a qu'une seule conscience, la nôtre. Ça doit être réalisé au sein d'une expérience subjective, un vécu empirique, par soi-même. Ça ne peut pas être la science ou la méthode scientifique, ou les scientifiques dans ton expérience qui vont t'amener la preuve que tu existes ils ne vont pas t'amener la preuve que tu n'es pas séparé de la réalité que tu observes. Euh, ça, ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre que par toi, par ton propre chemin, par tes propres euh, efforts. Parce que oui, il y a des efforts. En fait, c'est très paradoxal. Il <rire> y a un gros paradoxe avec l'éveil, c'est tu es déjà réalisé, tu es déjà cela, tu es déjà la conscience, tu es déjà Dieu, <rire> mais tu ne t'en rends pas compte. Donc euh, le travail consiste à déconstruire ce pour quoi tu te prends jusqu'à réaliser ce qui reste. Ce qui reste, c'est la conscience. Mais euh, j'en parle comme ça, euh, je considère qu'il y a toujours encore un, un énorme travail de, à faire de mon côté. Alors, il y a une part de moi, j'entends la pensée qui dit « Oui, mais ça, c'est une croyance. <rire> » Elle est perçue, la, la, la, la, la pensée. Réaliser « Je ne suis pas le corps, je ne suis pas la pensée », c'est un pas énorme qui peut briser les paradigmes rationalistes, matérialistes, athées. Euh, ça se brise par l'expérience directe. Imagine, on te raconte depuis que tu es tout petit que le feu ne brûle pas, c'est une connerie, le feu ne brûle pas, le feu ne brûle pas, et tu à chaque fois, euh, on te répète toujours euh, cet enseignement, et puis il euh, n'y euh, a pas de feu chez toi, <rire> tu n'as pas l'occasion de tester en fait, tu vois, n'as pas l'occasion d'expérimenter. Et puis un jour tu fais l'expérience et tu te rends compte que <rire> en fait ça brûle le feu, on te racontait de la merde depuis le départ, on te racontait des conneries, en fait le feu brûle, mais... Euh, Imagine, tu reviens dans ta famille et tu dis « Non, mais vous racontez des conneries, le feu, ça brûle, regardez ma main, elle est brûlée. » Les gens vont dire « Mais non, s'ils n'ont pas fait l'expérience eux-mêmes, et que leurs propres parents, et grands-parents, et ancêtres, etc., et les, les gens du village, <rire> si tout le monde répète la même chose depuis le départ, bon, ben bah, le zozo qui vient et qui dit « Ah non, le feu brûle, c'est une connerie. Prouve-le Ben, bah, j'ai une trace rouge. C'est pas une preuve. <rire> tu peux peut-être faire ça en tombant par terre. » « Ah, bon, euh, bah, je vais vous ramener du feu, alors. » Ça serait simple. Et là, on parle d'un vécu subjectif. On parle de prouver à l'autre que tu existes. Ça, c'est impossible. Prouver à l'autre que tu as trouvé l'origine et la source de ta propre existence. Prouver à l'autre que tu n'existes pas. En tant qu'individu séparé de ta réalité. Ça n'est pas possible. Là, y a, on rentre a dans un truc qui est complètement alambiqué et tordu. Donc voilà. Sur cette chaîne YouTube, on va parler d'épistémologie, de non-dualité, on va toujours parler de ça. L'athéisme est un problème, surtout quand il est militant. Voilà, la personne ne se rend pas compte qu'elle perçoit sa propre réalité subjective et que son système de croyance influence ce qu'elle expérimente. Je recommande de visionner mon autre vidéo « La signification des heures jumelles ». Elle est assez longue, mais j'explique avec un, vraiment un cheminement euh, pourquoi ce phénomène a lieu. Voilà. Pourquoi Est-ce que c'est un truc qui pourrait peut-être te mettre sur la voie que ton paradigme n'est pas tout à fait euh, euh, le bon en fait C'est euh, comme un bug dans la matrice. Voilà. C'est-à-dire que c'est un truc qui va avoir lieu et que tu vas pouvoir continuer à expliquer avec ton paradigme actuel. Mais normalement, ça va être à un moment suffisamment déroutant, irrationnel pour te faire un peu douter. Et c'est le but euh, de ce truc-là, c'est te faire douter de tes propres certitudes. C'est mon travail. Te faire douter de tes certitudes. Euh, pas pour euh, te déverser mes idées, mes théories, mes dogmes, mes idéologies, mes croyances. Euh, du vécu, de l'expérience directe. C'est ça qui m'intéresse. Donc euh, euh, Bouddha disait « doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire ». Soyez les premiers à douter de ce que je raconte. <rire> je pourrais euh, raconter n'importe quoi. Mais euh, s'il si y a curiosité suffisante, pour entendre « tiens, c'est un athée » parle d'épistémologie, euh, de zététique, de scepticisme scientifique. Ah, euh, Peut-être qu'il peut qu raconte pas de la merde. Enfin, donnez-moi le bénéfice du doute. <rire> Quel intérêt Pour vendre des bouquins On gagne très peu d'argent avec les bouquins, vous savez. <rire> non, c'est pas l'argent. C'est parce que je suis animé par la vérité. C'est ce qui m'intéresse. Vraiment, c'est ce qui m'intéresse, la vérité. Donc, il euh, y, y a eu un tel... Euh, éblouissement, euh, quand j'ai réalisé euh, que mon athéisme euh, était un système de croyance et que ce n'était pas la vérité. Quand il est tombé, ce paradigme, quand il, il s'est brisé, parce que c'est vraiment ce qui se produit, euh, quand tu vis une expérience directe, voilà, ton paradigme, c'est le feu, ça brûle pas, le feu, ça brûle pas, et puis tu te brûles, l'expérience directe fait voler en éclats les croyances. Hein. Et c'est la même chose avec les personnes qui vivent des expériences de mort imminente. Il n'y a rien, la spiritualité, c'est de la connerie... Euh pour peu que la personne ait une certaine immaturité, donc un manque de connaissances. Ce n'est pas dégradant hein. quand je dis immaturité, c'est juste qu'elle est préoccupée par sa vie de tous les jours, euh, il faut bosser, il faut gagner de l'argent, euh, et bref, tous ces trucs-là <rire> qui prennent pas mal de temps, et dont on parlera aussi sur la chaîne, parce que c'est une chaîne de développement personnel, donc le but, c'est aussi d'améliorer la vie, euh, le quotidien. Mais elle est prise là-dedans à 100%, elle n'a pas le temps de se poser des questions, elle n'a pas ce temps pour contempler, pour observer sa réalité, pour questionner, pour lire, pour confronter, elle n'a pas ce temps-là, et donc forcément, elle, euh, voilà, elle, elle vit, elle se contente de vivre, ou de survivre, on pourrait dire. Et là, paf, elle prend un camion, expérience de mort imminente, elle se voit au-dessus de son corps, <rire> elle voit que le corps, en fait, euh, c'est pas qui elle est, puisqu'elle est capable de s'en de, de, de extirper. Il faudrait d'ailleurs dire, elle, se, elle réalise que le corps se trouve dans sa conscience, mais que la conscience, elle, n'a pas de... Euh, n'a pas de point d'attache. Voilà, C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le formuler pour être au plus juste de ce qui se produit. Hein, parce ne sort pas de son corps. Ça voudrait dire qu'il euh, y a le corps, et puis je sors de mon corps. Donc euh, où, est, où reste le corps Mais non, Je suis la conscience dans laquelle le corps apparaît, dans laquelle le corps se trouve en cet instant. Je ne quitte pas vraiment mon corps. La conscience se délocalise parce que la conscience n'est pas localisée dans le corps. Le paradigme matérialiste, repose sur une affirmation extraordinaire. La croyance, c'est une croyance que le cerveau et donc le corps produit la conscience. C'est une, une boulette. <rire> Ça ne résiste pas à l'observation, l'expérimentation, l'étude scientifique du phénomène. Mais quand je dis l'étude scientifique du phénomène, c'est pas on s'en remet à des autorités extérieures qui vont faire les études pour nous. Ça ne peut être expérimenté que par nous-mêmes. Euh, c'est profondément subjectif, donc ça ne peut être investigué que par soi-même. Personne ne pourra jamais te faire réaliser ton identité véritable à part toi-même. Personne. Personne, personne ne peut faire ça à ta place. Donc, euh, à toi d'être curieux, curieuse et d'investiguer euh, par la méditation, la contemplation, euh, écouter ce genre de vidéos euh, qui peuvent être confrontantes. Évidemment, l'athée, qui écoute ça, quelle preuve il a obtenue de l'existence de Dieu s'il attendait une preuve Aucune. Et, la seule... Et pourtant, il était en train de faire l'expérience de Dieu en cet instant. C'est juste, un... juste le regard, la perspective sur la réalité qui doit changer. La réalité est spirituelle. C'est ce qu'elle est. Et ça peut être réalisé. Il n'est pas question de croire. Ça peut être réalisé. Quand on dit « spirituel », L'esprit, la conscience, en fait, c'est réaliser que la nature même de la réalité n'est pas matérielle, n'est pas physique, n'est pas solide. Et là, évidemment, j'entends « Comment ça Il y a des atomes, il y a des neutrons, il y a des protons, il y a des quarks. Tu es un idiot, tu ne connais rien à la nature de, le, de, de, de la réalité, de la matière, l'étude de la matière. Renseigne-toi. » Je connais cela. En fait, qui perçoit la matière en cet instant, dans mon expérience c'est moi. Qui permet de percevoir la matière C'est parce que je suis conscient. S'il n'y a pas conscience, il n'y a pas matière. Donc euh, il faut que j'existe. Je, c'est un prérequis indispensable. Et donc là, comme en cet instant j'existe, ben, la matière elle apparaît partout autour de moi. Effectivement, je suis assis sur un canapé, il y a un tapis, je parle à une caméra, c'est de la matière. Je ne suis pas en train de dire « la matière n'existe pas ». Je dis « la matière, telle que le matérialiste l'entend, c'est une vision erronée ». La matière, c'est de la conscience déguisée. Voilà. Donc ça reste de la matière, avec des propriétés matérielles. Mais on va dire, voilà, j'observe la matière, je vois des atomes. Je vais de plus en plus profond, je vois des protons, des neutrons. Je vais encore plus loin, je vois des quarks. Qui observe Qui découvre les quarks après avoir découvert les atomes, les neutrons, les protons Il faut qu'il y ait une conscience qui observe. Il y a nécessité de la conscience. Donc soit on regarde vers l'extérieur... Donc, euh, bah, dans ton cas, euh, par ici, soit on observe la matière, on étudie la matière et on regarde ce que la matière nous montre, mais elle ne nous montre que de la surface à chaque fois. Ce qui compte, c'est de retourner le regard, donc là, dans cette direction pour toi, en toi, qui observe, qui fait l'expérience de. Et là, il peut y avoir euh, prise de conscience, réalisation. En fait, tu vas te rendre compte que si tu te focalises sur l'instant présent, tu es comme une caméra, <rire> une caméra vide, euh, qui se trouve à peu près à la hauteur de ton corps, mais euh, qu'en réalité, euh, tu, tu n'es pas cette entité que tu crois être. Enfin, tu pas, on en reparlera de ça, hein, mais tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un dans le monde. Ta véritable nature, c'est d'être la conscience qui perçoit. La conscience qui perçoit le corps, la conscience qui perçoit les pensées, la conscience qui est euh, euh, dans laquelle se produisent euh, les sons les sensations physiques, tout ça se trouve toujours englobé au sein de la conscience. C'est à réaliser, pas question de croire. Euh, et ça, ces propos-là, je ne suis pas le premier à les tenir. Hein. Et puis, je ne suis pas en train de répéter euh, bêtement le pouvoir du moment présent. Où, tu vois, On pourrait penser « Ah ben bah oui, il a lu un bouquin, d'un coup, il se met à croire à la spiritualité. » En fait, en lisant le pouvoir du moment présent, il y a eu un vécu, voilà. Euh, mais ce vécu pourrait avoir, euh, pourrait avoir eu lieu euh, à un autre moment, sans forcément lire. Mais bon, je lisais un bouquin sur la non-dualité pour la première fois. Ce bouquin euh, a provoqué une expérience, un vécu direct. Donc, euh, et, mais c'était un petit vécu, hein. c'est rien d'extraordinaire. En fait, c'est très simple. Ben, je ne suis pas à la pensée, je, je l'observe. Donc, je ne peux pas être ce que je perçois. Mon corps, je le perçois à chaque instant. Je perçois je perçois mais qui est ce qui perçoit le corps ben, c'est pas le corps qui se perçoit lui même donc euh, le cerveau on croit on, on croit que le cerveau est producteur de conscience mais euh, en cet instant euh, tu ne fais pas l'expérience de ton cerveau euh, si tu es parfaitement honnête avec toi même tu imagines ton cerveau en cet instant il est à peu près au niveau de ta tête dans ta, dans ta tête tu n'as jamais vu ton cerveau en train de fonctionner et de produire ta conscience euh, par contre tu peux observer les pensées qui te racontent que c'est comme ça que ça marche. C'est ce dont donner les questions. Réaliser qu'en réalité, il y a toujours l'observateur des pensées, de la logique, du raisonnement intellectuel. Tout ça est toujours perçu par la conscience. Le soi, la présence, la vie. La vie se perçoit elle-même. Voilà. Euh, donc ça peut être très complexe, euh, ces propos que je tiens. J'en ai bien conscience. Euh, on peut se dire « c'est du charabia ». Euh, « J'ai déjà pris souvent, souvent ça en pleine tête. C'est du charabia, ça ne veut rien dire. » En fait, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ça ne veut rien dire. Je comprends que ça soit euh, peut-être hyper déroutant ce que je raconte, ou euh, peut-être que je l'explique euh, pas forcément euh, très bien là dans cette vidéo. Euh, je ne sais pas où tu en es, en fait, dans ton cheminement. C'est sûr que si tu es euh, croyant à 100%... Euh, euh, dans le paradigme du matérialisme, de l'athéisme, euh, bah, ouais, non, c'est sûr, ça ne va pas être réalisé en regardant un, un couillon euh, sur YouTube, hein. c'est sûr, mais euh, j'espère avoir semé juste une graine de réflexion, de questionnement, c'est tout ce qui m'intéresse, pour qu'il puisse y avoir ensuite, par la recherche, euh, des vécus. Les vécus sont indiscutables, c'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve à animer une chaîne, à dire oh, « j'étais athée avant, mais je me trompais », c'est pas très confortable pour l'ego de dire « je me trompais <rire> publiquement, de dire euh, ben « j'avais tort, j'avais tort ». Et puis la réponse, c'est même pas la religion en plus. Hein, on peut juste comprendre que oui, les religions parlent toutes de la même chose, de l'éveil. Voilà. Elles parlent toutes de la même chose, non, parce qu'au sein de toutes les religions, il n'y a pas toujours cette notion d'éveil. Mais au sein de l'islam, du christianisme... Euh, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., etc. Voilà, les, le taoïsme, l'advaita, toutes, toutes ces grandes traditions qui sont quand même assez connues. Euh, on retrouve cette idée d'éveil spirituel. Voilà. Donc, euh, même certains courants euh, plus euh, primitifs, le chamanisme, euh, le chamanisme avec... Euh, notamment, il y a une molécule qu'on retrouve sur le crapaud, euh, et puis les, les champignons hallucinogènes aussi, par les psychédéliques, par l'usage de produits, l'ayahuasca aussi, euh, la medscaline <rire> je ne suis pas un expert du, du sujet euh, mais euh, il peut y avoir des vécus on en reparlera sur la chaîne aussi de tout ça, les psychédéliques euh, est-ce que c'est juste des hallucinations euh, on en reparlera tout dépend de ton paradigme tout est hallucination <rire> tout est hallucination, rien n'est réel au sens strict on en reparlera J'espère que tu as aimé cette vidéo. Like là pour moi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Une vidéo par semaine, c'est la règle. Euh, tous les dimanches matin, 9h à peu près, la vidéo est postée. Abonne-toi, active les notifications, mets un commentaire, j'aurai plaisir à te dire. Euh, ce sont toujours les mêmes critiques euh, qui sont faites euh, sur le discours que je tiens. La réalité est objective, l'athéisme n'est pas une croyance. Bon, j'y suis habitué. Euh, donc euh, si c'est ce que tu as à dire bah, dis-le, écris-le <rire> tu ne seras pas le premier à le dire euh, pas, le, pas le dernier non plus mais euh, si tu es assez curieux ou assez curieuse pour euh, questionner vraiment euh, euh, et t'appuyer un peu sur ce que, ce que je dis là surtout que je suis athée à la base euh, aller mettre à l'épreuve un peu ça peut être intéressant et puis tu verras, euh, tu verras ce qui se vit parce qu'encore une fois ce qui compte c'est le vécu ce n'est pas les croyances les croyances ça, ça ne m'intéresse pas les superstitions, les, les, la mythologie j'adore c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Donc, euh, à très bientôt. Euh, merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Je te mets dans, les... dans la description de la vidéo euh, les liens vers les livres que j'ai pu écrire, ma formation en ligne aussi, hein, dont tu as peut-être déjà entendu parler, sur la maîtrise des pensées et des émotions, avec des exercices. Euh, voilà, C'est une formation assez ludique sur 21 jours, pas pour tout le monde. Et puis, euh, à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao.